Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder le guide minimum de survie en Swift qui vous permettra d'écrire votre première application. Petit historique Swift est un langage extrêmement récent. Il a été conçu à partir de 2010, mais en grand secret comme tout ce que fait Apple. Et il a été lancé en fanfare le 2 juin 2014 à la WWDC qui est la conférence annuelle des développeurs d'Apple. En fait le 9 septembre de la même année on avait une version 1 qui était stabilisée. Et depuis, il y a des mises à jour régulières. Il y a la version 2 en septembre 2015 avec énormément de modifications entre la version 1 et la version 2. Et puis plus récemment, une version 3 qui est sortie en septembre 2016 après avoir été évidemment annoncée sous des versions bêta qui elle-même ajoute aussi encore un certain nombre d'éléments du langage. Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple dit qu'il a attendu le retour des utilisateurs, ce qui est très bien, mais ce qui se traduit aussi, c'est un effet de bord, par le fait que euh, les gens qui ont développé dès le début en iOS avec Swift, eh bien, ont beaucoup souffert des nombreuses évolutions du langage, même si, Dieu merci, l'environnement aide beaucoup, puisqu'il assure la rétrocompatibilité, il explique ce qu'il faut modifier quand on passe d'une version à une autre. Nous aborderons, comme pour objectif C, les principes du langage, quelques éléments principaux de syntaxe. On parlera des chaînes de caractères puisqu'on en a immédiatement besoin. Donc, pour ce qui est des principes, euh, en fait Swift suit une tendance qui est lourde qu'on observe également chez Java, mais aussi depuis l'autre côté euh, dans un langage comme OCaml où on va unifier les aspects à la fois fonctionnels et objets au sein d'un même langage. L'idée c'est aussi d'intégrer un certain nombre de dernières techniques de compilation et de faire un langage facile, compact à écrire, avec pas mal de choses qui sont implicites. Beaucoup de choses sont déduites des expressions que l'on a. Euh, la question c'est effectivement c'est agréable parce qu'on n'a pas déclaré les choses 50 000 fois mais est-ce que ce sera lisible On verra euh, à terme. Et c'est un langage qui est fortement typé et qui utilise un mode de typage qui est plutôt celui du fonctionnel que de l'objet euh, par ce qu'on appelle inférence de type. Euh, je rajouterais Apple disait que le langage était moderne mais on va laisser de côté cet aspect purement commercial de euh, la dialectique d'Apple là dessus. Il s'inspire dobjective C mais il attaque directement certains mécanismes. Par exemple en Objectif C il reste possible de désactiver Arc tandis que en Swift ça est devenu complètement impossible. Et, et bien évidemment il s'appuie sur les mêmes bibliothèques, c'est à dire que les API sont les mêmes, elles sont exporter avec une interface en Swift et avec une interface en objectif C et pour être franc c'est assez bien fait c'est-à-dire que si on regarde l'interface Swift on peut facilement en déduire l'interface en objectif C et inversement. En Swift tout est classe donc en objectif C on a pu écrire des morceaux dobjective C sans avoir à les insérer dans une classe mais euh, eh ben, euh, en Swift on est obligé de parler un tout petit peu de classe mais on reviendra dessus puisqu'une semaine sera dédiée à Swift. Donc là je prends ici un exemple où on est beaucoup plus proche, pour ceux qui font du java, euh, de ce que l'on a dans un langage objet, plus classique, euh, avec ici euh, les attributs, donc quand la variable est statique euh, elle est partagée par toutes les instances, avec des méthodes et puis euh, ici on a des méthodes statiques on trouve la même chose en Java et puis des méthodes de classe. Alors pour être franche, j'ai du mal au stade où je tourne à faire la différence entre euh, ces deux catégories de méthodes, sachant que dans les deux cas, ça correspondrait en objectif C à ce que j'appelle des méthodes de classe, puisque vous ne les invoquez pas sur des objets, mais sur des classes. On va évidemment revenir sur les classes plus tard. Là, je vous donne vraiment le minimum. Vous observez quand même quelques éléments intéressants dans la syntaxe plus de point-virgule voilà et euh, par exemple vous voyez que je n'ai pas déclaré les variables compte et escompte je vais simplement dire que c'était égal à 0 comme j'ai spécifié que 0 0 c'est une expression de type entier probablement un double et dans ce cas-là lui il en déduit que compte et escompte sont des entiers et ça veut dire que il va bien évidemment attendre cela il pourra faire une cohérence là ici j'incrémente compte de n unités, n étant passé en paramètres. Bien évidemment il faut que le type soit compatible sinon j'aurai un message d'insulte. Les appels de méthode, donc je reprends mon exemple avant, mais les appels de méthode sont archi classiques sauf qu'on euh, prend euh, la notation classique du monde objet. Donc ici c'est une notation pointée, le nom de l'instance ajoute, donc j'ajoute deux à mon compte. Vous voyez qu'ici la méthode Hard Reset est une méthode statique et donc ce sera le cas avec Oulala vous le trouvez ici aussi et eh bien ce sont des méthodes qu'il va falloir que j'invoque via le nom de leur classe. À part cela il n'y a pas grand chose de changé c'est extrêmement habituel pour un langage objet. Regardons maintenant quelques éléments utiles par exemple la génération d'une trace sur la console. On a une instruction print qui prend deux paramètres un qui est optionnel le premier c'est une chaîne de caractères et puis un terminateur Alors le terminateur eh bien euh, va euh, être par défaut un retour chariot mais ici vous voyez que je peux le changer donc là je mets un terminateur, là je mets rien et là je mets rien et donc vous voyez que les affichages ici ça va être Toto et Content et Titi et comme je l'affichais que Toto est, mais que j'ai dit que le terminateur c'était content espace. Eh bien, il va m'insérer content espace avant la suite de mon message. Bien évidemment, à l'intérieur de tout cela, je peux gérer différents types de substitutions, mais on va les voir un tout petit peu plus loin. Les chaînes de caractères, alors on a un type string qui existe mais là aussi tout est typé dynamiquement donc tout se déduit et à l'image de string en objectif C eh bien on a un support complet d'unicode. Et évidemment on a aussi deux modes mais ça c'est pas simplement lié aux chaînes de caractères, c'est lié à toutes les variables. On aura l'absolu de dire attention cette variable je n'y touche pas ou cette variable j'y touche. On va pas passer par deux types deux classes différentes comme dans Objectif C on va simplement le spécifier dans la déclaration de la variable. Lorsque vous déclarez une variable avec le mot clé let elle est immuable. Lorsque vous la déclarez avec le mot clé var elle est variable. Donc ici vous voyez que je peux mettre n'importe quel type de caractère à commencer par euh, du euh, chinois. Euh, donc je vous rappelle qu'en C on avait l'échelle du caractère délimité par des guillemets par un at suivi d'une paire de guillemets pour l'objectif C et bien ici on revient à une notation à la C de ce côté là la manipulation de chaîne de caractères est assez simple donc vous avez le plus ici qui fait la concaténation donc ça ça donnera il fait beau euh, ici ben, je reprends le même exemple de la séquence Objectif C, ça vaut le coup de les regarder côte à côte ou de regarder les transparents côte à côte puisqu'ils sont disponibles au format électronique. Et là vous avez ici un joli exemple de substitution. Donc là j'ai séparé avec des virgules parce que j'avais un problème de taille de, de caractère. Et ici vous voyez que, en fait il va transformer euh, le résultat là donc vous mettez backslash et entre parenthèses et il va essayer de le transformer en la version euh, chaîne de caractères. Donc en fait euh, ça ne se fait pas par magie. Hein. Vous avez une méthode qui permet de faire cela et que vous pouvez d'ailleurs surcharger pour avoir la façon de prendre les choses que vous voulez. Là ici implicitement ce sera la méthode pour les entiers. Voilà donc on a encore toujours euh, la même manière de procéder. Pour le reste je vous recommande le Fantastic Manual comme d'habitude il faut absolument aller le regarder et en plus tous les pointeurs sont définis à partir de la page compagnon de cette vidéo. Et bien que dire de plus Vous disposez des bases minimales pour écrire votre première application en Swift et l'exécuter. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.